Croisière, vivacité sur le Douro au Portugal avec un équipage de folie et avec des auditeurs de dingue et bien entendu, eh ben, last but not least notre guide national à Porto. Guy, oui, le voyage était bien Ah, tu parles pas portugais déjà. Bah. On ne rien, on est perdu. Non, mais il y a beaucoup de portugais qui parlent français. Ouais, mais on sait pas où on est là. On est à Porto, ouais. on est au centre-ville dans le vieux centre historique. La preuve, regarde, il y a même les bus touristiques qui sont mais là pour te prouver. Il ne pas parler du tout euh, portugais, alors euh, il croyait qu'il savait où il était, mais il ne sait pas du tout. Hein. Attends, on va aux quatre coins du monde, et là, où, à Porto, là, ça y est, t'es perdu, tu ne sais plus où tu es. Portugal, Portugal, football, football, c'est tout ce que je connais. Mais voilà, on est avec une chouette équipe de la, ouais. de la radio Vivacité, avec Sylvie Honoré, ses, ouais. ses experts, ses invités, et puis, bien entendu, tous les auditeurs, 88 auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont voyagé. Plus le reste, qui vient de remplir le bateau, mais ça on verra. C'était sympa. Voilà, donc, euh, jusque-là, le voyage se passe bien. le que je vous raconte, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient voir Michel en lui disant, dis donc, Michel, est-ce que ce ça serait pas possible que tu donnes un petit coup de main à cette dame parce qu'elle a des béquilles, il faudrait planter sa valise. Michel, grand cœur, évidemment, il dit, Ah oh oui, mais bien sûr, avec plaisir. Seulement, Michel, il fait des photos. Alors, qu'est-ce qui se la valise? C'est ma pomme. Voilà. Moi. Je rends service et c'est lui qui exécute. Bon bah je peux pas tout faire, hein. Non, c'est vrai. Pas tout faire, non voilà. mais non, c'est vrai. C'est sous le signe de la bonne humeur. Ouais. Ça commence, ça très très bien. Donc il euh, n'y a plus qu'à rester, puis euh, découvrir avec nous. Et puis euh, en attendant les autres images, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et avant de mettre le pouce bleu, nous on va aller manger un coup. Là. Bah non, bah, eux ils peuvent mettre un pouce bleu. Toi, vas-y, ouais, bah, si tu nous mets on, un on pouce va aller manger, la, comment ça s'appelle, le poisson à la... Le bacalao. Le bacalao. Le bacalao, bacalao, ah, la bacalao, bacalao. <rire> On va où On, On va où On fait quoi On va où On faiblit. On oh, faiblit. Oh là Et là on est devant le bateau je vais juste te remercier et te féliciter parce que c'est quand même un projet qui t'appartient c'est un projet qui te ressemble c'est une idée que tu as créée quelque chose que tu as voulu faire autour de tes auditeurs de les rencontrer, de leur offrir un moment exceptionnel Qu'est-ce que tu ressens en voyant ça, en te retrouvant devant le bateau, en te retrouvant face à tous ces auditeurs Qu'est-ce que ça te fait J'ai l'impression d'avoir construit le bateau pour eux. Ouais. Ça c'est déjà une ouais. première. Je me dis, j'ai bien fait de mettre de la couleur verte. Oui. Ça lui va quand même bien. Non, mais qu'est-ce que je ressens Ben, je ressens évidemment, je je, je regarde ce groupe monter euh, petit à petit, et en effet, je me dis, ben, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Hein, bah, je suis quand même conscient Tu peux, oui. C'est grâce à eux que je suis là. Donc quelque part, c'est un partage. C'est vraiment un partage. Et euh, et je me dis que c'est une belle aventure qui commence et que pendant une semaine. Euh, on va vraiment vivre un truc intense, ensemble, et, euh, et qu'on va grandir chacun de notre côté encore et vous aussi les coachs, vous allez grandir et on est là, voilà. Ça, va créer, liens. ça ah, va créer des liens, ça va créer des liens, des moments qu qui vont devenir inoubliables, tout à fait et à euh, fait. une semaine mais qui va avoir un impact incroyable sur la vie de beaucoup de gens et je pense même sur la nôtre. Ah de toute façon, de toute façon, moi d'ailleurs, mon fond d'écran depuis l'année dernière, c'est toujours la, la croisière de l'année dernière, tu vois. Ah. Je vais avoir même du mal à changer <rire> le, le bateau de l'année dernière en mettant celui-ci ah, qu qui est quand même trois fois plus grand. Mais quand on aura fait 10 Parce qu'il il est, est quand même grand, hein, l'air de rien, oui, il est quand même oui, fort, oui, fort fort Oui, grand. oui, oui, oui, Je Voilà, et je me dis, il y a une cloche, il y a une cloche comme dans Titanic. Bon, je ne fais pas le rapprochement, mais enfin, voilà, il y a une grosse cloche. On peut se mettre sur la proue tout à l'heure La et proue et... Non, la proue tu dit la prout Non, j'ai dit la, dit la... <rire> vous, On va repasser ce passage Tu <rire> as dit la prout Il a dit la, la prout Non, j'ai dit la proue Bon, on repassera le passage. On peut se mettre sur la prout, mais tu pourras faire « I'm the queen of the world » si tu veux. Ouais, d'accord. Hein je suis la maître hein du monde. Et voilà. alors, donc, lundi 17 avril, lundi de Pâques, je vais faire sonner la cloche. C'est ça. Donc, on vous redonne rendez-vous en direct lundi devant la cloche pour la faire sonner. Génial Hein Super, allez nous on continue parce que tout le monde embarque là Ouais on va y aller Voilà, mesdames et messieurs, chers passagers, l'équipage en grand complet à votre service pendant de un... Alors Dominique, tu es content Très content. Ça se passe bien Super bien. En tout cas, bel accueil, un hein, bravo, un beau travail. Hein. Merci, merci. Ça fait plaisir d'être gâté par vos soins. Voilà. Les soins de Waouh. Eh bien, le nom n'est pas volé. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente croisière. Merci, Avigadam Qu'elle qu va être cette boîte? On va, on, va, on va la mettre au, on va... au, bar. au bar? à la réception. Moi bon, j'estime que c'est un magnifique cadeau. C'est un éveil énergétique, donc avec. Euh, c'est une américaine qui a développé ça. Bon, je l'ai un petit peu aménagé. Je viens chanter la balade. Quand je vois certains visages, ça me fait peur. Je dis est-ce que je vais accepter la mission Vous êtes sûr que vous êtes content d'être là Alors, On pourra dire que c'est parce qu'il est tard et que chez nous il fait une heure de plus, etc. Voilà, allez, bon, j'accepte la mission.